Bonjour Gilles, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui, alors euh, bah, euh, donc, euh, je m'appelle Gilles Bernot, je suis euh, professeur, de dans, école, euh, euh, euh, professeur de bioinformatique à l'école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech à l'Université Côte d'Azur. Auparavant, j'étais professeur de bioinformatique à Génopôle, à Évry, au sud de Paris. Et puis encore avant, j'étais maître de conférence à l'école normale supérieure de Paris. Ok. Et sur quoi tu travailles précisément en ce moment Alors, ben, euh, en ce moment, il euh, y, y a plusieurs aspects. Donc, y a, dans l'école d'ingénieurs, euh, j'enseigne je, essentiellement la bioinformatique à des biologistes. Euh, au passage, c'est vachement agréable d'enseigner de, à des biologistes euh, parce que on voit bien qu'ils ont besoin de l'outil informatique. Ils sont plutôt doués d'ailleurs. C'est marrant, la culture des biologistes comprend très bien, par exemple, l'explosion combinatoire qu'on a en informatique. Et du coup, du point de vue culturel, ce n'est pas si éloigné que ce qu'on pourrait croire entre la biologie et l'informatique. Et donc ça, c'est le premier point. Donc j'enseigne le B.A.B. de la programmation pour commencer. Et puis ensuite, euh, comment on fait pour modéliser des objets euh, biologiques euh, par informatique et raisonner dessus, euh, simuler, euh, euh, démontrer que certaines propriétés sont vraies euh, et éventuellement même euh, suggérer des, des, des expériences biologiques qui peuvent permettre de mieux comprendre comment fonctionne euh, typiquement un réseau génétique par exemple. Et puis alors sinon, bah, du côté euh, de l'université elle-même, euh, je suis aussi directeur adjoint euh, sur la pédagogie de ce qu'on appelle une école universitaire de recherche donc c'est l'équivalent d'une graduate school dans les, dans les chez les anglo saxons euh, donc ça couvre en fait euh, de, de quasiment de la licence au doctorat et donc là bah, il s'agit de d'offrir des ouvertures à, aux, aux étudiants qui sont dans le domaine du numérique y compris les sciences sociales appliquées au numérique d'ailleurs pour euh, avoir une vision un peu globale, euh, sortir un peu des aspects purement techniques euh, de l'informatique, par exemple, ou, ou de leur discipline particulière, de façon à avoir une, une informatique qui s'intègre bien dans, dans la société, où, où il y a une certaine acceptabilité. Hein, on, on connaît tous les problèmes de, de, de respect de la vie privée, par exemple. Et donc, euh, mettre un peu de sciences sociales dans, dans, dans tous ces aspects-là au niveau de la formation euh, de nos étudiants, c'est un truc qui nous tient à cœur. Voilà. Et donc ça sont bah, deux, deux aspects un peu différents de, de l'enseignement. Nickel. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ces deux aspects dont tu viens de nous parler là Alors moi, ce que j'aime bien dans l'enseignement, et dans mon métier en général, c'est que les gens avec lesquels je bosse, c'est pas des idiots. Hein. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de métiers où les gens avec qui tu travailles, c'est tous des gens qui ont une profondeur de réflexion euh, assez importante. Même au niveau licence, hein, c'est vachement agréable d'avoir des des étudiants qui, euh, qui réfléchissent, qui savent pourquoi ils sont là, etc. Donc, c'est très, ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est que bah, ça m'aide à pas trop vieillir, quoi, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, parfois, on répète un cours depuis cinq ans. Parce que, bon, en informatique, hein, au bout de cinq ans, un cours, il, on ne va généralement pas beaucoup plus loin. On a vite fait, ça se rénove très, très vite. Hein. Mais disons, on répète un cours cinq ans, puis la cinquième année, il y a quelqu'un qui dit un machin qui nous paraît évident, mais pourquoi on fait comme ça et, euh, et puis bah quand il réfléchit bien, bah oui, pourquoi Et du coup, ça ouvre l'esprit. Ça, ça, ça c'est un élément qui me plaît beaucoup. C'est vraiment d'être dans un milieu où les gens euh, ont une profondeur de réflexion qui est, qui est assez remarquable. Et puis ils sont jeunes, donc c'est super agréable. Voilà, c'est des gens qui n'hésitent pas à réagir, etc. Et, et ça, c'est super agréable. Ok. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours qui t'a mené jusqu'à ce poste alors, euh, au début, euh, alors j'ai toujours été super doué en maths, en fait. Hein, euh, J'avais régulièrement 19 ou 20 de moyenne en maths euh, au lycée. Hein, et au début, je voulais faire des maths. Donc, j'ai fait euh, un doctorat de maths, en fait. Et puis, euh, au milieu de mon doctorat de maths, euh, enfin, même plutôt sur la fin, euh, je me rappelle très bien avoir discuté avec ma directrice de thèse de maths à l'époque. On avait fait un dessin au tableau où il y avait simplement euh, deux, deux lignes qui se croisaient comme ça. Et puis, euh, comme on travaillait dans des espaces un peu particuliers et tout ça et tout ça, on était tous les deux d'accord que ces deux lignes-là n'avaient pas d'intersection, ne se croisaient pas, Et euh, malgré le dessin au tableau. Et, et je me suis dit, là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais je suis en train de travailler dans un tel abstrait euh, que finalement, je me retrouvais complètement euh, euh, détaché de la vie de tous les jours, de la vraie vie. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête les maths. Et, euh, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être, euh, parce que j'aime les maths, hein, quand même. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être euh, proche des maths tout en étant euh, concret Et donc, euh, l'informatique, à l'époque, ça n'existait presque pas. Hein. Il y avait, par exemple, il n'existait pas de master d'informatique. Euh, c'était juste une option d'un master de maths. Donc, je me suis reconverti euh, vers, euh, vers l'informatique. Alors, j'ai eu de la chance, il commençait à se créer, euh, c'était Orsay, hein ce qu'on appelait à l'époque un DEA, donc c'est l'équivalent d'un Master 2 d'informatique. Donc je suis rentré là-dedans, en même temps que, que la fin de ma thèse. Et puis euh, bah, euh, là où je m'attendais à des trucs extrêmement pragmatiques, finalement il y avait beaucoup de théories sous-jacentes, donc c'était super agréable. Et puis euh, donc j'ai fait un, un, plutôt un bon DEA là-dedans, euh, comme on dirait maintenant un bon M2. Je suis rentré en thèse du coup d'informatique. Alors évidemment, quand on a commencé à avoir l'habitude de faire une thèse, on va très très vite, hein. j'ai fait ma thèse en un an et trois mois en informatique, et puis j'ai trouvé un, un truc qui était un problème ouvert depuis pas mal de temps sur ce qui s'appelait à l'époque le traitement d'exception. Ça m'a valu d'être euh, voilà, pas, euh, pas mal reconnu, et du coup je suis rentré maître de conférence à, à Normale Suprédume. Et à l'époque, eh ben, le labo de maths venait de s'ouvrir, euh, pardon, le labo de d'informatique venait de s'ouvrir, avant c'était complètement sous l'aile de, des mathématiques et donc euh, c'était agréable aussi parce qu'on a monté en quelque sorte le labo d'informatique là-bas bon, euh, moi j'étais très jeune chercheur à l'époque, hein, donc euh, heureusement on avait des, des, des vieux profs qui savaient monter un labo et c'était vraiment très très très agréable de faire ça, toujours pareil avec des étudiants évidemment exceptionnels et donc ça c'était super agréable et puis euh, après, euh, bah, je voulais monter ma propre équipe assez vite parce que j'avais plein d'idées de recherche. Et c'était l'époque où on ouvrait euh, les, les nouvelles universités autour de Paris. Donc ils ont ouvert une université à Évry. Donc du coup, au bout de, de cinq ans, je suis passé prof euh, à l'université. Et, euh, et là, à l'époque, je faisais du génie logiciel. Je faisais pas du tout de la bioinformatique. Hein. Je faisais du génie logiciel, alors formel, en utilisant de la logique formelle et, des, et pas mal de mathématiques. Et ça permettait du coup de, de, de prouver la correction de logiciels c'est-à-dire grosso modo quand il y a des vies humaines en jeu, il s'agissait d'établir que le logiciel n'allait pas avoir des bugs qui risquaient de mettre en jeu des vies humaines. Quoi. Et, euh, et puis là-dessus, euh, bah, il y a eu le Téléthon, euh, le gars qui pilotait le Téléthon a décidé d'installer à Eury ce qu'on appelle Génopole. Et d'un seul coup, j'ai vu arriver plein de biologistes super doués, avec des gros labos et qui me faisaient des tas de trucs qui avaient l'air passionnants. Et, euh, et du coup, je suis allé voir le chef de Génopole, puis j'ai dit, ben voilà, à l'époque, j'étais donc directeur du laboratoire d'informatique euh, à Évry, et ben voilà, ça pourrait nous intéresser qu'on bascule euh, pour une majorité d'entre nous vers la bioinformatique pour euh, voir un peu euh, comment on peut aider les biologistes. Euh, et donc, euh, je suis partant, mais il faut donner à tout mon labo des cours de biologie. Et donc, pendant trois ans, on a suivi des cours de biologie entre midi et deux, euh, avec sandwich, etc., et puis, alors quand je dis 3 ans, on a triplé, c'est-à-dire chaque année, on a eu le même programme, <rire> parce que quand on vieillit, on a du mal à se mettre à ce point-là, à une nouvelle discipline, enfin quand je dis vieillis, à partir de 30 ans. Et donc, donc du coup, voilà, on a, on a triplé, mais on a fini par comprendre un peu de quoi y retourner. Et l'objectif de nos profs, ce n'était pas tant de nous apprendre de la biologie que de nous apprendre ce qui intéressait les biologistes comme résultat, qu'est-ce qui est considéré comme un bon résultat de biologie, de sorte que on a tout de suite vu où est-ce que l'informatique pouvait les faire avancer beaucoup plus vite. Voilà, donc du coup, euh, bah, au bout de trois ans, j'avais 70% de mon labo euh, qui, euh, qui s'était reconverti à la bioinfo. Et donc voilà, c'était super. Et puis, euh, ensuite, il euh, y, y a une limite sur le nombre d'années où on peut être directeur de labo au CNRS et euh, donc euh, j'ai monté un, un institut pluridisciplinaire avec un collègue biologiste et puis j'ai donc donné euh, la succession de, de la direction de mon labo euh, à mon directeur adjoint en fait enfin il y a eu des élections et tout hein, bien sûr euh, voilà. et puis euh, à ce moment là, euh, bah, j'ai commencé un peu à m'ennuyer je trouvais que euh, on, on finissait par avoir toujours les mêmes coopérations etc et puis il s'est monté donc euh, l'école Polytech dont je vous ai parlé au début et cette école Polytech, c'était un regroupement d'une école d'ingénieurs en mathématiques, d'une école d'ingénieurs en informatique, d'un master professionnalisant en biologie. Et ils avaient besoin d'une équipe de gens qui étaient capables de faire parler tous ces gens-là ensemble. Alors évidemment, hein, mathématiques, informatiques, biologie, ça me parlait. Et comme il y avait pas mal de postes, ben j'ai pu venir avec mon meilleur maître de conf, nos meilleurs thésards, etc. Et tout de suite, j'ai eu une équipe de quatre ou cinq personnes et donc ça m'a permis de ne pas avoir de rupture dans la recherche euh, tout en ayant un enseignement dans un milieu qui était vraiment euh, très rigolo avec des gens qui ne se connaissaient pas au départ et puis euh, de, la, de la pluridisciplinarité à mettre en place quoi. donc c'était assez agréable et puis c'est s'est avéré finalement que euh, les informaticiens euh, quand on est à Sophie Antipolis hein, c'est la plus grande technopole d'Europe, Sophie Antipolis et là il y a euh, énormément d'informatique à Sophie Antipolis donc les informaticiens ils n'avaient pas très envie de faire de la bio parce que, de toute façon, il y avait énormément de jobs où on avait besoin d'eux sur Sophia Antipolis dans l'informatique pure. Si bien qu'on a fait la bioinformatique uniquement aux biologistes. Voilà. Et c'est pas si mal parce que là, du coup, on a des gens qui savent pourquoi ils ont besoin de, de, de, de la bioinformatique. en fait. Et donc, euh, voilà en gros le, le parcours que j'ai fait. Super. Euh, alors, c'est connu qu'en informatique, la proportion d'hommes et de femmes est vraiment complètement déséquilibré, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Euh, comment toi tu l'as ressenti au cours de ta carrière Alors, euh, quand j'étais jeune, je voyais pas où était le problème. Euh, C'est-à-dire à moins de 30 ans, tant que j'étais pas, pas directeur de la beau je voyais pas où était le problème. Je me disais, il bah, y a des concours, les gens les passent, bon, voilà. Et puis, euh, quand j'ai été directeur de la labo, je me suis vite rendu compte que... Euh, bah, que ça déséquilibrait pas mal le... le la manière de faire de la recherche et puis bon euh, les... il, y a des, il y a des questions d'ego qui s'expriment très fortement hein, chez, les, chez les mâles hein, euh, et, et ce n'était pas forcément agréable de, de, de mener un laboratoire dans cette ambiance là alors j'ai fait un truc tout bête c'est que dans les recrutements alors dans les, dans les labos il faut d'abord que je précise qu'il y a ce qu'on appelle les rangs A et les rangs B, donc les rangs B c'est en gros les jeunes, les jeunes de maire en poste hein donc maître de conférences et chargé de recherche euh, au CNRS. Et puis, il y a les ROA, c'est les professeurs d'université ou bien les directeurs de recherche au CNRS. Et évidemment, le problème, il est essentiellement dans les ROA. Dans les ROA, il n'y a quasiment que des hommes. Et euh, donc, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que dans les recrutements de profs, systématiquement, quand on avait deux, deux CV euh, d'égale qualité, je disais, on pourrait peut-être favoriser une femme. Et puis, bah, en général, les gens étaient tous d'accord avec moi. Et ça, ça a suffi pour qu'on ait au bout de trois ans, à peu près, peut-être quatre ans, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de recrutement. Hein, C'était l'université nouvelle. Et bien, euh, on a eu exactement 50% de femmes dans les rangs 1. Et en fait, euh, ce que j'ai pu constater dans nos milieux de recherche, c'est que euh, ce n'est pas une question de qualité de CV. Hein, c'est vraiment à CD de qualité égale, où il suffit juste de faire un tout petit coup de pouce en disant, euh, bon, on pourrait peut-être regarder un peu l'équilibre homme-femme. Et puis voilà, donc euh, c'est vraiment, en fait, quand on est conscient du problème, c'est relativement facile à réparer. Surtout qu'on s'attend à ce qu'en informatique, ça soit plus compliqué, mais, mais a priori, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Oui, je pense que c'est peut-être plus compliqué au niveau de, des rangs c'est-à-dire au niveau de l'embauche. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de docteurs qui, euh, qui sont des hommes que des femmes. Euh... Mais en tout cas, au moins, on, a, on, a pu, on peut facilement réparer la chose au niveau de, des rangs Ok. Là, ce que tu nous as dit, c'était quand tu avais, avais 30 ans. Mais maintenant, euh, est-ce qu'on a les mêmes méthodes et est-ce qu'on obtient les mêmes résultats Alors, euh... Je suis étonné de voir qu'on n'est pas déjà, en fait, 50% de, de femmes au niveau des rangs A. Je ne suis pas sûr que... Euh... Je pense que maintenant, il faudrait s'attaquer au niveau des rangs B, en fait, de façon à, à équilibrer aussi dans les embauches dès le sortir de la thèse. Et... Euh... En fait, je pense que oui, c'est ça. Démarrer à l'envers, finalement, c'est en commençant par le, le haut et puis descendre dans la hiérarchie, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Euh, voilà. Et j'ai l'impression que voilà, si on veut démarrer par le bas, bah, ce n'est pas facile de décider des femmes à dire bah, « faites donc de l'informatique, euh, etc. » Alors que si on démarre par le haut, bah, on a des rois qui sont, qui sont des femmes, qui savent peut-être mieux parler ou qui donnent l'exemple, tout simplement. Euh, et du coup, ça, ça diffuse beaucoup plus facilement en descendant la hiérarchie comme on tente. Très bien. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là Je voulais avoir quand même un doctorat parce que je voulais, je voulais euh, voir si j'étais capable de faire de la recherche euh, quand j'étais très jeune. Et une fois que j'ai été docteur, euh, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité entre l'industrie et, euh, et la, la recherche académique. Et euh, je pense que si je n'avais pas eu le poste à Normalsub, si j'avais eu un poste dans une fac standard, je serais plutôt allé euh, dans l'industrie. Et avec la situation actuelle de la recherche académique, je conseille à tous mes thésards d'aller dans l'industrie. Je leur conseille pas du tout d'aller dans la recherche académique. En tout cas pas en France. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'en France, ça peut être un peu compliqué. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ton travail en ligne Alors ma page web n'est pas très à jour, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je dois la mettre à jour une fois tous les trois ans, donc c'est pas... <rire> Euh, je sais pas, j'imagine sur Google Scholar, etc, mais c'est vrai que ma page web, franchement, il faudrait que je fasse quelque chose, là. <rire> ouais, et puis j'imagine que t'as pas non plus que ça à faire, de mettre à jour ta page web avec tout ce que tu as à faire. Euh, dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut faire de l'enseignement dans le supérieur Alors, ouais, il y a plein de conseils à donner pour, pour, pour enseigner. D'abord, la première chose, c'est quand on donne un enseignement, faut pas avoir peur de se mettre à poil, c'est-à-dire... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de professeurs qui ne dévoilent pas leur, leur intuition des choses. Et du coup, ça rend beaucoup plus difficile de comprendre, un, un, un, surtout en informatique où il y a beaucoup de choses abstraites, ça rend beaucoup plus difficile de comprendre un concept. Et donc, il ne faut pas avoir peur vraiment d'aller au fond de l'intuition, même si on dit des choses un peu fausses. Euh, il ne faut pas avoir peur de, de dire des choses euh, découpées à la hache de façon à ce que ça paraisse simple dans un premier temps. Puis après, il sera toujours temps d'aller voir dans le détail euh, le, le, les subtilités du sujet. Mais euh, ouais, je crois que le premier truc, si on veut être un bon enseignant, il faut, euh, euh, il faut faire ce qu'il faut pour que tout paraisse simple au premier exposé. Et donc, pas avoir peur de donner ses intuitions. Hop, hop, hop, ne partez pas. Du jargon informatique s'est glissé dans cette interview. Notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi, explosion combinatoire quand on cherche à faire résoudre un problème à un ordinateur, euh, il va mettre un certain temps de calcul avant de nous donner une réponse. Et ce temps de calcul, euh, en général, il est dépendant de la quantité de données qu'on va lui donner en entrée pour qu'il puisse nous donner cette réponse. Et on peut calculer euh, le, le temps que va mettre l'ordinateur à faire son calcul en fonction de la quantité de données qu'on lui fait ingérer au début. Et euh, ce temps-là, quand euh, le problème est bien gentil, ça va être par exemple proportionnel. Si je donne deux fois plus de données, je vais faire deux fois plus de temps de calcul. En général, les problèmes qui nous intéressent vraiment, euh, c'est ce qu'on appelle exponentiel. C'est-à-dire que si je donne deux fois plus de, de données, il y a quatre fois plus de calcul. Euh, si je donne quatre fois plus, il y a 16 fois plus de calculs, etc. Et donc, ça grimpe très, très, très, très vite. Et quand on parle de ça à un mathématicien, par exemple, il va dire que le jeu d'échecs n'a aucun intérêt parce qu'il y a un ensemble fini de, de positions possibles sur le jeu d'échecs. Et donc, euh, voilà, c'est un truc qui n'a aucun intérêt mathématique. Pour un informaticien, ça a vachement de l'intérêt parce que la quantité de positions est énorme. Et donc, le temps de calcul pour proposer le, le coup d'après, euh, ça nous intéresse énormément. Il ne faut pas que ce soit trop long. Et donc, quand on a des problèmes, alors on a des problèmes exponentiels, on peut avoir des problèmes d'exponentiels, d'exponentiels, etc. Et même, il y a des problèmes qu'on sait caractériser pour lesquels il n'existe pas d'algorithmes qui peuvent donner de solution, tout simplement. Et donc, voilà, l'explosion combinatoire, c'est ce phénomène que la plupart des problèmes intéressants vont très vite prendre trop de temps et trop de mémoire dans l'ordinateur pour pouvoir être résolus de manière satisfaisante. Et ça, je disais donc qu'un biologiste, il le sent bien, parce que vu le nombre de molécules qu'il a, ne serait-ce que dans une cellule, il, il a déjà touché du doigt ce problème, qu'un mathématicien, même un physicien qui fait l'hypothèse du continu, par exemple, ne, ne ressent pas autant. Ça veut dire quoi, abstraction euh, Voilà, quand, euh, quand on écrit un programme qui, qui a besoin de calculer, par exemple, euh, un trajet optimal entre deux villes ou des choses comme ça, alors, euh, bah, il faut par exemple représenter la position où se trouve euh, la personne qui veut aller d'un endroit à un autre. Cette position, souvent, on la représente par des coordonnées euh, x, y. Et euh, ce qui va se passer, c'est que donc, dans l'ordinateur, on va avoir l'impression que les calculs se font sur euh, des formules qui contiennent x, des formules qui contiennent y. Et on n'aura jamais l'impression que le calcul se fait sur la position où se trouve la personne. Et ce qu'on appelle l'abstraction, c'est la capacité à regrouper ces x, y dans quelque chose qu'on appelle la position de la personne et d'écrire des fonctions qui prennent en entrée non pas x et y qui ne parlent pas, mais la position de la personne qui parle intuitivement aux gens. C'est ça qu'on appelle l'abstraction, c'est-à-dire que la, la notion de position est une notion abstraite alors que x et y sont des notions concrètes. Donc euh, cette notion d'abstraction, effectivement, elle peut aller loin, on peut... On peut très bien de dire que, par exemple, on a une vision abstraite d'une cellule dans son entier en biologie. Euh, et puis à l'intérieur, il y a des taux de concentration, il y a des emplacements de, de membranes il y a des compartiments, etc. etc. Mais ça permet d'écrire des fonctions qui parlent de la cellule dans son entier. Donc c'est beaucoup plus facilement lisible quand on regarde le programme ou quand on spécifie ce qu'il doit faire. Voilà. voilà pour cette interview. Merci de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur Utip, etc.